Donc, je suis Florent Thébault, Donc, comme Constance, je viens de de l'ENSG, et donc j'ai euh, euh, j'ai euh, fait mon stage donc au sein de Dinafort. et il s'intitule Apport du lidar pour estimation d'indicateurs de maturité des forêts. Donc, le stage a été financé euh, par Connect4 et, et j'ai été encadré donc par euh, euh, David Chirène, donc de Dinafort, Sophie Fab de l'Onera, et euh, Antoine Brun euh, de Purpan. Donc euh, au cours de cette présentation, je vais d'abord vous parler du contexte de mon stage, du matériel que j'ai employé, de la démarche que j'ai euh, appliquée. Enfin, je vais présenter les euh, résultats que j'ai euh, obtenus et je vais discuter et conclure euh, pour finir. Donc pour euh, commencer, euh, les, les forêts rendent différents services, que ce soit euh, à l'humanité comme au monde en général. Donc pour citer les principaux, elles produisent l'oxygène qui nous est vital, elles euh, représentent un stock important de carbone et une source euh, très, très importante également de biodiversité. Seulement, ces services ils ne s'obtiennent pas immédiatement, il faut d'abord que la forêt grandisse, qu'elle vieillisse. Et euh, plus la forêt va être vieille, vieille pardon, plus elle sera multifonctionnelle, plus elle va offrir de services. C'est pour ça que d'un point de vue euh, écologique, euh, l'idéal pour une forêt, c'est d'avoir de vieilles forêts. Qu'est-ce que c'est une vieille forêt Ça regroupe deux notions, la, forêt, la notion euh, d'ancienneté et la notion de maturité. Une forêt ancienne, c'est une forêt qui occupe l'espace depuis un certain temps. Donc, En France, on a comme critère qu'il faut qu'on retrouve ces forêts sur les cartes de Cassini et ou de l'état-major. Et une forêt mature, c'est une forêt qui a atteint son optimum de croissance. C'est une forêt dont les arbres ont atteint leur plus grande taille. Ces forêts ont différentes caractéristiques, une structure hétérogène, la présence de nombreux dendromicrohabitats, d'un stock important de bois morts et une biodiversité importante et surtout spécifique. Cependant, la forêt représente également un enjeu économique puisque l'homme va les exploiter pour récolter son bois, qui va imposer des cycles de récolte relativement courts au regard de la durée de vie et de l'espérance de vie d'une forêt et d'un arbre. Donc, il va ainsi, il a ainsi réduit au cours de l'histoire euh, grandement la surface de, de vieilles forêts et de forêts dites euh, primaires. Donc, euh, une forêt primaire, c'est une forêt qui, dont on ne retrouve pas de traces d'activité humaine. Et pour euh, citer quelques chiffres, euh, moins de 4% de la surface européenne euh, forestière euh, est composée de forêts primaires. Et en France, 70% de la surface forestière possède une structure régulière et est, et est âgée de moins de 100 ans. Donc, ainsi, il en ressort qu'il y a un, un réel enjeu de conservation de ces sites et donc un besoin d'en faire l'inventaire, d'en faire une cartographie euh, précise, puisqu'on ne sait pas exactement où se situent ces sites. Donc, il existe différents projets à différentes échelles. Donc, on peut citer à l'échelle Open une base de données qui vient de sortir donc en 2021, qui recense justement des vieilles forêts en Europe, qui a été réalisée par une équipe de euh, Sabatini et Al. Et on peut citer à l'échelle nationale et à l'échelle régionale, euh, donc dans la, la région d'Occitanie, les travaux de euh, M. Jean-Marie Jean Savoie et Al. Ces travaux reposent sur une méthodologie d'inventaire qui est relativement longue et relativement fastidieuse, qui repose sur des phases de photo-interprétation et de vérification sur terrain, donc qui ne sont pas automatisées. Et donc toute cette méthodologie est relativement euh, coûteuse, que ce soit en temps comme en argent. Et donc, la communauté scientifique se demande si la télédétection pourrait permettre d'améliorer, de faciliter justement cette cartographie des vieilles forêts. Et donc, mon stage intervient justement dans ce contexte. On va chercher à aider justement par télédétection à cartographier les vieilles forêts. Donc, plus spécifiquement, on va étudier l'apport du lidar pour la détection du bois mort. Et donc pourquoi le bois mort Parce qu'il s'agit d'un attribut et un critère important de maturité et qu'il s'agit d'une des composantes de l'indice de biodiversité potentielle. Pourquoi le LIDAR Parce que le LIDAR permet de pénétrer et de traverser la canopée et donc de caractériser l'ensemble de la structure de l'arbre, donc de la canopée jusqu'au sol. On va aussi se focaliser sur différents aspects plus précis. D'abord, le bois mort peut se diviser en deux catégories, le bois mort sur pied et le bois mort au sol. Et nous, on va s'intéresser exclusivement au bois mort sur pied. Également, en foresterie, on peut étudier la forêt avec deux approches, une approche à l'arbre et une approche à la placette. Et nous, on a choisi d'avoir une approche à l'arbre parce que nos données étaient suffisamment riches pour nous le permettre. Ensuite, au cours du stage, on va avoir différentes différents sous-objectifs. On va notamment euh, chercher à identifier les variables lidar qui vont être le plus discriminantes pour euh, détecter du bois mort, afin de construire par la suite un modèle euh, statique, prédictif euh, pour trouver du, des classes de bois mort. Et ensuite, qui dit approche à l'arbre dit euh, segmentation. On doit obtenir des, les couronnes des arbres, et donc on va chercher à réaliser deux euh, segmentations une segmentation manuelle et une segmentation automatique, afin de par la suite, euh, comparer les résultats obtenus sur ces deux, deux différentes segmentations. Donc on a fait un tour de l'état de l'art, on a vu qu'il y avait différentes approches, donc on s'est focalisé nous sur euh, les travaux qui concernent le bois mort en, traitant, enfin, en utilisant des données euh, LIDAR. Et donc euh, les premières, enfin les je vais vous présenter trois, euh, quelques articles que j'ai pu lire. Donc, tout d'abord, euh, un article de Yao et Hall, euh, paru en 2012, qui, euh, qui a montré que la géométrie des couronnes des arbres était réellement discriminante afin de déterminer le bois mort. Euh, Kim et Hall en 2019, euh, va rajouter que l'intensité semble également discriminante pour ce, pour ce sujet. Et Wing et Hall, en 2015, va euh, reprendre ce résultat et va euh, le, le préciser, puisqu'il va chercher à interpréter un peu les valeurs d'intensité euh, de l'arbre. Et il va montrer que la, la, les valeurs d'intensité selon la, selon la nature de l'objet, selon la nature du point, euh, diffèrent. Et donc, c'est ce que vous avez à droite de l'écran, l'histogramme, qui présente euh, la la probabilité pour qu'un point ait une certaine intensité. Et donc vous voyez que les, la matière ligneuse a plus de chances d'avoir une faible intensité et, ou une haute intensité, donc des valeurs comprises entre 0 et 50 ou supérieures à 150. Or que la matière foliaire, les feuilles, vont plutôt avoir une, une intensité faible et moyenne, donc entre 0 et 150. Donc là, je me suis intéressé à des travaux qui, euh, qui traitent du euh, bois mort sur pied, mais la question du bois mort au sol est tout aussi intéressante. Donc, je n'avais pas le temps de, te, de tout traiter, mais je me suis quand même euh, intéressé, enfin, j'ai quand même lu quelques, quelques articles à ce sujet, notamment euh, Enaro et Hall en 2021 qui montre, même si le résultat peut sembler euh, trivial, et démontre que la qualité euh, de détection et d'identification du bois mort au sol dépend grandement de la densité de points du lidar et de la, de la taille des objets au sol. Donc, suite à cet état de l'art et à différentes euh, observations que j'ai pu moi-même euh, effectuer, j'ai euh, euh, proposé différentes hypothèses. Euh, tout d'abord, que l'intensité du mois mort serait différente de l'intensité de la matière foliaire, que l'air de la couronne d'un arbre vivant serait différent de celle d'un arbre mort, sera supérieur, pardon, que la densité de points d'un arbre vivant serait supérieure à celle d'un arbre mort, que la taux de pénétration d'un arbre vivant serait inférieur à celui d'un arbre mort, et enfin que le LAI d'un arbre vivant serait supérieur à celui d'un arbre mort. J'ai eu la chance d'étudier, enfin de, de pouvoir travailler sur un site d'études incroyable, à savoir la réserve naturelle de Hamasane, qui est une vieille forêt composée essentiellement euh, de hêtres qui est en libre évolution depuis maintenant plus d'un siècle. Donc, elle se situe dans les Pyrénées orientales, à, à la frontière espagnole et occupe un site de 336 hectares. Pourquoi on s'est intéressé à ce site eh bien Tout simplement parce qu'il était idéal pour notre sujet d'étude, puisqu'il présente un stock de, de bois mort euh, incroyable euh, incroyable de par sa quantité et incroyable de par sa euh, diversité puisqu'on le retrouve aussi bien sur le sol que euh, debout sous diverses formes, soit la forme de chandelles comme sur la euh, forme de bois mort dans le loupier par exemple. L'équipe de la réserve, avait également commandé un vol de LIDAR aéroporté en 2016 et donc on a eu accès à ces données. Donc on avait un ensemble de nuages de points LIDAR d'une densité de points de 50 par mètre carré et on avait également le MNT, MNS et MNH qui avait été calculé à, à partir de ce nuage de points d'une résolution de 50 cm. En plus de tout cela, on avait également des euh, ortho acquises uniquement dans le visible d'une résolution de 10 cm mais qui, avait, qui présentait un léger décalage avec les données euh, LIDAR à un décalage de quelques pixels. Et donc, l'ensemble de ces données ont été acquises en 2016. Donc, on avait des données de télédétection, mais il nous manquait des données sur le bois mort. Et donc, on a passé une semaine entière à faire ces relevés-là, donc à la Massane. Donc, on a choisi de nous intéresser exclusivement aux êtres. Et on s'est appuyé sur un formulaire euh, déjà existant qui avait été euh, développé par euh, notamment une équipe de, du CNN euh, Occitanie. Et donc, ce formulaire euh, était un relevé, euh, permettait de relever les dents de microhabitat et euh, ce relevé s'appuyait sur la typologie de monsieur euh, Laurent Larieux. Et donc, dans ce formulaire, on devait indiquer dans un premier temps quel était l'état de l'arbre qu'on euh, inventerait, donc s'il était vivant, mort debout ou mort au sol. Puis, on devait indiquer les différents dendromicrohabitats qu'on pouvait euh, retrouver sur cet arbre. Et on a choisi de nous se limiter aux dendromicrohabitats qui étaient liés euh, au bois mort, donc à savoir la cime brisée, la cime morte, les bris de charpentière, les vestiges de charpentière brisée, et le pourcentage de bois mort dans le pied. Donc, en parallèle, on relevait euh, la, la localisation euh, précise euh, des arbres grâce à un GPS différentiel. Et donc, à l'issue de cette semaine, on a obtenu 172 points euh, GPS. Donc, sur, sur le même temps, sur terrain, on s'est rendu compte en fait, qu'il y avait trois euh, catégories, trois classes d'arbres qui se distinguaient. Donc, en premier, on, les arbres euh, sains, les arbres qui ne présentent absolument pas de bois mort dans, le, dans son pied. Ensuite, il y avait le cas des arbres morts, euh, des arbres vivants, pardon, qui présentent du, haut pied, euh, du, euh, oula, du bois mort dans son pied, euh, donc, euh, que je vais euh, par la suite euh, appeler un petit peu abusivement des arbres abîmés. Et donc, quand je dis euh, qu'on porte du bois mort dans son pied, ça va de 1% à 99%. Et enfin, le dernier cas, le cas des arbres morts, donc qui présentent 100% de bois mort dans le pied. Et donc, ce, cette catégorie comporte essentiellement des chandelles, c'est-à-dire en fait de simples troncs euh, morts, de, des troncs d'arbres morts. Et donc, je vais vous présenter là à quoi ressemblent visuellement ces classes à partir de différentes données que j'avais. Donc, la photographique prise sur le terrain en 2021, la couronne de l'arbre que j'ai déliné manuellement grâce au MNH, et enfin, le nuage de points qui a été acquis en euh, 2016. Et donc, vous avez actuellement à l'écran justement l'exemple d'un arbre sain avec donc, un houppier un, parfaitement épanoui. Donc, je vous présente là euh, un arbre, euh, cette fois le, le, le, un exemple d'arbre abîmé, donc qui est très abîmé, qui se rapproche fortement d'un arbre mort avec très peu de, euh, de euh, matière foliaire, très peu de feuilles et beaucoup de mois morts. Et enfin, la dernière classe, un arbre mort sur pied, donc là, une chandelle. Euh, et ce cas-là me permet justement de pas de parler de difficultés que j'ai pu avoir pour euh, déliner, pour euh, trouver justement les, les, euh, la couronne des différents arbres, puisque cette, euh, cet arbre-là, cette chandelle, se trouve sous la conopée, et donc le MNH ne me permettait pas de retrouver, les, de retrouver la couronne de l'arbre. Donc J'ai dû uniquement me baser sur le nuage de points LIDAR, donc, ce qui était euh, long et fastidieux. Et enfin, un second problème, c'est que vous voyez sur le de points LIDAR que l'arbre semble avoir encore des rémanescences de branches, alors que sur la photographie, euh, il ne semble pas y en avoir. Donc, ça s'explique par justement le décalage temporel entre les données. Donc, les, le LIDAR avait été acquis en 2016, alors que nous, notre, on a récupéré des informations en 2021. Et donc, en cinq ans, il peut se passer beaucoup de choses pour un arbre. Donc euh, Maintenant, je vais vous présenter la démarche que j'ai euh, appliquée. Donc, à partir des différentes euh, données que j'avais, euh, j'ai réalisé euh, des segmentations. Une première segmentation manuelle, cette fois-ci, que j'ai réalisée par photo-interprétation, dont j'ai euh, expliqué les difficultés précédemment. Et en parallèle, j'ai effectué une segmentation automatique euh, que j'ai par la suite appariée avec les données terrain afin d'avoir des informations sur cette segmentation automatique, sur le bois mort et donc des classes de bois mort. Euh, sur cette segmentation. Euh, cette euh, étape a, a, a posé quelques problèmes, donc comme j'en ai un peu parlé. Donc, euh, à partir de 170 points euh, GPS, j'ai réussi à déliner 80 euh, segments euh, manuels, donc, dans le temps qui m'est imparti, donc, parce que ça me prenait euh, beaucoup de temps, donc euh, je me suis limité à 80 pour ne pas trop déborder. Et la segmentation automatique, suite à l'appareillement, m'a fourni 60, euh, seulement 60 segments. Euh, et donc cela s'explique euh, parce que la segmentation automatique euh, sous-détectait euh, assez drastiquement euh, les chandelles. De plus, euh, les segments automatiques ne correspondaient, ne correspondaient pas forcément tout le temps aux segments manuels, donc j'ai dû faire des choix. J'ai apparié le segment automatique qui présentait la plus grande R en commun avec euh, les segments manuels. Ensuite, j'ai enfin, sélectionné et puis calculé euh, un grand nombre de métriques lidar que j'avais sélectionnées de l'état de l'art. Et donc j'avais sélectionné 70 métriques qui vont, euh, qui vont euh, expliquer, qui vont décrire une certaine caractéristique de l'arbre qu'on peut regrouper en plusieurs catégories. Donc des métriques qui vont décrire d'un point de vue statistique la hauteur de l'arbre, d'autres qui vont décrire la géométrie de la couronne, d'autres la densité, d'autres métriques un peu plus originales qui vont être un peu plus spécifiques, qui vont s'intéresser à un aspect euh, spécifique de l'arbre. On peut citer là le LAI par exemple qui va aller chercher à décrire à, euh, oui, à décrire la, la biomasse. Et enfin, des métriques qui vont euh, s'intéresser à l'intensité la, de l'arbre. Je vous ai mis à l'écran deux exemples de, de métriques, la couverture de canopée et le LAI. Et donc, une métrique finalement c'est une formule mathématique, une équation qui va chercher à, à transcrire une caractéristique de l'arbre. Donc, Je vous présente là justement pour les trois classes euh, des exemples de, euh, de valeurs de ces euh, métriques et ce qu'on espère c'est que ces métriques vont, être, euh, vont présenter des valeurs euh, spécifiques selon la classe de l'arbre donc là, euh, le, la métrique distance au centroïde marche relativement bien puisque l'arbre sain va présenter une grande distance, l'arbre abîmé au contraire une distance moyenne et l'arbre mort une très faible distance. Donc là, pour le coup, c'est idéal. Par la suite, j'ai euh, sélectionné les variables les plus discriminantes grâce à l'algorithme du Sequential Forward Floating Selection, SFFS j'ai réalisé euh, différents modèles de classification par random forest donc un premier modèle à deux classes qui permet de discriminer les arbres morts des arbres vivants et un deuxième modèle à trois classes qui permet de discriminer les arbres morts des arbres abîmés des arbres sains et donc euh, j'ai euh, euh, calculer ces modèles pour chacune des euh, segmentations, donc segmentation manuelle et segmentation automatique. Et à chaque fois, j'ai divisé le jeu en, les, les euh, jeux de couronne en deux euh, sous-jeux, le jeu d'entraînement et en jeu de test. Et donc, vous, vous avez juste à l'écran actuellement euh, les effectifs de ces différents jeux. Donc, ces modèles m'ont euh, fourni euh, différents résultats que je vais euh, vous euh, décrire euh, à présent. Donc, vous avez à gauche les résultats de, du modèle à deux classes et à droite les résultats du modèle à trois classes. Et je vais chercher à, à comparer à chaque fois les résultats obtenus avec la segmentation manuelle à ceux obtenus avec la segmentation automatique. Donc, ce qu'il faut voir ici, c'est que la performance globale de, du modèle à deux classes est meilleure que celui à trois classes. Et également, contre toute attente, les résultats, les performances des modèles basés sur la segmentation automatique présentent des résultats similaires à ceux basés sur la segmentation manuelle. Je vais vous décrire à présent du coup, les, les, les métriques qui ont été sélectionnées par mes modèles. Donc, toujours avec à gauche euh, modèle de classe, à droite modèle à trois classes. Et donc les métriques qui ressortent le plus, ce sont des métriques qui décrivent euh, statistiquement la hauteur, telles que les pourcentiles de hauteur ou la hauteur cumulée. Également, les métriques qui ressortent, ce sont des métriques qui vont décrire la géométrie de la couronne, donc comme la distance au centroïde. Cependant, mes, euh, mes résultats ont été été limité, notamment à cause du euh, jeu euh, de données qui s'est révélé insuffisant et insuffisant de par son nombre euh, global et insuffisant par de par ses classes qui sont déséquilibrées. Donc certaines classes euh, étaient euh, surreprésentées par rapport à d'autres et également euh, le décalage temporel euh, de mes différentes données euh, apporte forcément un biais euh, dans mes résultats. Donc il y a une solution assez simple, euh, pour remédier à cela, donc ça serait renforcer le jeu, le jeu de données. Comme je l'ai dit, je pourrais le compléter parce que j ai, j ai, nous avions obtenu 170 points GPS et j'ai déliné que 80 euh, euh, couronnes faute de temps. Je pourrais passer plus de temps pour, afin de euh, déliner davantage de couronnes. La seconde solution qui serait idéale, ça serait d'utiliser la base de données de la réserve naturelle de la Massan, qui euh, a une base de données intégrée à un CIG, d'un inventaire exhaustif d'une parcelle entière, et ce, sur plusieurs années, sauf que cette base de données est mal géoréférencée et donc on ne pouvait pas l'utiliser tel quel. Pour conclure, finalement on a réussi à répondre à l'objectif principal et au sous-objectif. Euh, sous donc on a montré que oui, le IDAR permettait de détecter de détecter du bois mort, même s'il si convient quand même de mettre en perspective euh, mes résultats, comme je l'ai euh, énoncé dans, dans mes limites. Et également, on a réussi à produire une chaîne de traitement euh, euh, fonctionnelle et automatique pour le calcul des métriques. On aurait quand même aimé euh, aller un peu plus loin, euh, notamment en réalisant la cartographie des résultats euh, de, de nos modèles. On aurait aimé également euh, calibrer euh, l'intensité, peut-être la normaliser, parce que on suspecte qu'elle est un un gros impact sur la, les valeurs de nos métriques et donc sur nos résultats. Et enfin, on s'est intéressé à la question du bois mort au, euh, debout, mais la question du bois mort au sol est tout aussi intéressante. Et donc, par euh, simple curiosité, j'avais réalisé le MNH à partir des points LIDAR d'une hauteur inférieure à 2 mètres, et donc c'est ce que vous avez actuellement à droite de l'écran. Et j'avais remarqué qu'on pouvait très facilement voir justement le bois mort au sol. Et donc, j'avais trouvé ce résultat euh, Très enthousiasmant finalement pour la suite. Donc voilà, donc je vous remercie pour votre attention et donc si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Bien.